Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors cet après-midi, j'ai décidé de vous tourner une vidéo sur les voies d'insertion parce que je sais que c'est quelque chose qui vous angoisse profondément, un objectif à travailler aussi qui n'est pas forcément très simple. En fait, ce qu'il faut surtout vous dire, et c'est là où il y a un paradoxe, c'est que la voie d'insertion elle a pour but de céder le passage aux gens qui roulent sur l'autoroute, mais aussi finalement de vous permettre de vous insérer dans la circulation sans la gêner. Donc à la fois je dois accélérer pour m'insérer, à la fois je dois céder le passage sur les gens qui arrivent ben, sur l'autoroute. Ce qu'il y a, c'est que n'oubliez pas que derrière, les gens peuvent vous laisser passer par courtoisie, mais par contre, c'est vous qui n'avez pas la priorité à cause du céder le passage. Donc comment on peut faire finalement, si on a le temps de savoir si on y va ou pas ben, L'objectif, il est simple. Vous allez voir, je vais vérifier plusieurs fois mon rétroviseur gauche. Je vais bien aussi monter mes rapports de vitesse, c'est-à-dire que la troisième, par exemple, je vais la monter à 70. La à 90 et je vais vraiment essayer de me lancer, finalement, ben, comme sur un terre-plein. Donc, je vais contrôler grâce à mes coups d'œil au moins 3-4 fois le rétroviseur gauche et juste avant de m'insérer, je vais aussi vérifier. Un coup d'œil à l'angle mort je vous rappelle pour pas que ça soit dangereux qu'un angle mort c'est un coup d'œil, c'est à dire une seconde pas plus au niveau des épaules c'est pareil je vais rester droit je mets pas de coups comme ça sinon évidemment la trajectoire va en pâtir je vais essayer d'en prendre plusieurs plusieurs voies de décélération aussi attention à vous rappeler que quand vous allez sortir donc forcément à droite sur une autoroute faudra essayer de bien freiner dans la voie bien surveiller aussi derrière évidemment pour pas se gêner si quelqu'un me colle je vais freiner dans la voie bien utiliser mes rapports vitesse et surtout bien freiner pour bien casser l'allure on y va c'est parti ok donc à partir de là je mets ma ceinture le moteur en marche donc pour l'instant il pleut pas vraiment je vais pas mettre encore d'accessoires un petit tour d'horizon être sûr qu'il y ait personne autour de nous le clignotant gauche puisque je recule à gauche allez je sors de mon rangement en épi. derrière tout va bien je m'arrête et j'y vais Allez, donc là je vais à gauche évidemment, les deux rétroviseurs, ok, je fais attention qu'il n'y ait personne. Et donc là je m'arrête, il n'y a pas de panneau stop mais il y a un CD le passage, donc je laisse passer la voiture, ok, vous voyez devant moi ça bloque un petit peu, je rejette un coup d'œil et on est parti. Donc je garde un petit peu de distance entre le véhicule devant moi et moi, alors il y a un problème, ok, les gens qui reculent c'est pas terrible. Ça me met un peu dans l'embarras, cette histoire. Donc la marche arrière, elle est vraiment interdite sur les autoroutes. Si jamais vous vous trompez, par exemple, de voie, appuyez surtout sur le bouton d'urgence, mais ne reculez pas, c'est important. Allez, je vais commencer par prendre le ticket. Donc vous voyez, je garde de la distance à gauche. C'est pour ça que je regarde au fond les panneaux bleus. Je ne fixe pas trop là-bas à gauche, sinon on va aller trop vite. En fait, le problème, c'est que si je vise la borne qui me donne le ticket, je vais forcément atterrir sur elle un petit angle mort à gauche être sûr que personne ne coupe la route et voyez à partir de là bah, je commence un peu à lancer ma vitesse numéro 3 du coup ok donc à partir de là il me faudra un certain rythme donc là pour l'instant je suis dans un virage hein, j'ai personne qui me colle je vais pas super vite je vais mettre un petit coup d'essuie glace 150 mètres. un cd le passage donc en fait je suis déjà en quatrième à 70 je Fais bien attention autour de moi, donc un coup d'œil, deux coups d'œil, trois coups d'œil, le clignotant, l'angle mort, un deuxième si je suis pas sûr et j'y vais. Bon, cette fois-ci, j'ai eu de la chance, il n'y avait pas grand monde à côté de moi. Vous voyez, ma quatrième, je la pousse à 100 km/h et cinquième. Allez, on rajoute les feux vu qu'il pleut, donc on n'oublie pas que par temps de pluie, l'autoroute est limitée à 110. Devant moi, il va pas très vite, les deux rétro le clignotant et je m'écarte donc je garde le clignotant tant que je dépasse je vais un peu vite ok donc là c'est important de bien doser son accélération évidemment 113 km h c'est acceptable derrière je le vois en entier ok je me rabats donc là le plus dur est fait, j'essaye évidemment de stabiliser mes 110 km h puisque c'est possible de le faire. Et je vais essayer de sortir dès que ça sera possible à droite. Donc derrière j'ai personne, la vitesse elle est respectée. Déjà je suis capable de voir que devant ça n'avance pas très vite. Et là je suis détendu, je suis assez décontracté sur mon volant. Donc lui je vais certainement devoir le dépasser, je me rapproche trop. Donc les deux rétros, un deuxième coup d'œil clignotant. Si j'ai un doute, angle mort et c'est bon. Vous voyez l'angle mort, j'insiste, une seconde pas plus. Allez, à partir de là, on m'annonce un virage dangereux à 400 mètres, pas de soucis. Plus que 200 mètres avant le virage. Derrière, je vois aussi une voiture blanche qui se rapproche, elle doit rouler un peu plus vite que moi. Et devant, j'ai un poids lourd qui dépasse un autre poids lourd. Allez, les deux rétroviseurs. Et j'y vais. Donc, vous voyez, par exemple, la personne de derrière dépasse elle aussi. Mais je ne m'y prends pas tardivement. C'est-à-dire que j'attends pas le dernier moment non plus pour me mettre sur le dépassement. J'y vais vraiment. Donc, devant, le camion se remet à dépasser. Alors, j'aurais pu revenir à droite. Mais en termes de distance de sécurité, ça ne serait pas terrible. Donc là, je m'adapte, j'ai lâché complètement mon accélérateur. Allez, attention à la distance. Ok. Là, je suis à peu près à 97 km/h et je, rabats, je me réappuie sur la commande d'accélérateur. Donc je reste bien sur la voie de gauche. Donc je vais aller chercher d'autres voies pour m'insérer, puisque là, j'en ai fait qu'une. Vous voyez derrière je suis dépassé, mais il n'y a pas de souci. Hein. j'ai vu qu'il se rapprochait pas mal de moi. Il y a une aire de repos à 1000 mètres, je vais y aller. Donc 1 km, il y a encore un peu le temps. Allez, l'aire de repos elle est à droite, donc je ralentis, hein, parce que là ça se colle trop. Donc 300 mètres, les rétroviseurs, le clignotant, derrière j'ai personne, allez je commence à freiner, ok, quatrième, je lâche l'embrayage, troisième, je lâche l'embrayage, et je coupe le clignot, c'est bon. Donc 70, puis 50, voilà il toujours pareil, on va bouger les yeux en regardant devant, un petit peu au fond, devant moi, un petit peu là-bas au fond. Donc virage dangereux à droite, alors évidemment si j'arrive vite, j'arriverai un peu trop à gauche. Du coup j'ai bien ralenti, je freine, vous voyez le virage il va carrément jusqu'à là-bas au fond. On a un petit cédé le passage, je suis sur la bonne route, c'est très bien monsieur Anthony Permis. Alors, je devrais avoir mon petit CD le passage, ok, premier coup d'œil, je surveille devant, deuxième coup d'œil, bon j'ai vraiment de la chance, il n'y a personne, troisième coup d'œil, ok, à gauche il n'y a personne, je suis à 80, j'ai mis ma quatrième et je pousse un peu plus, environ jusqu'à 100 pour mettre la 5. Donc vous voyez, là vous allez peut-être vous dire « Ouais, mais c'est facile, il n'y a personne. » C'est vrai, je le reconnais. Ce qu'il faut vraiment par contre se dire derrière, c'est qu'il va falloir surtout jeter 3-4 coups d'œil et un angle mort. Donc je vais dépasser le camion devant moi. Vous voyez, c'est un petit peu comme là au changement de voie. On pourrait se dire « Mais pourquoi finalement tu ne regardes pas l'angle mort bah, ?» Tout simplement parce que j'arrive à bien voir derrière moi si j'ai du monde ou pas. Et là, ça fait un petit moment que je surveille mon rétroviseur, mon arrière, et je sais pertinemment qu'il n'y a personne. Alors, si on vous demande de vérifier rétro mort dans votre auto-école, faites-le, ne bataillez pas. Après, il faut juste voir de l'utilité dans ce qu'on fait. Je vais chercher à bientôt sortir, je vais essayer de voir. N'hésitez pas à me dire dans quel centre d'examen vous êtes en train de passer actuellement le permis de conduire. Parce que vous voyez, là, je suis sur une autoroute, mais ça peut arriver que vous vous insériez, par exemple, sur des deux fois deux voies. Alors, le principe reste le même, c'est sûr. Ce qu'il y a, c'est que, dites-moi hein, dans les commentaires où c'est que vous avez tendance à passer le permis, que je sache un petit peu. Et qui sait, si je vais un jour en vacances, peut-être que je tournerai une vidéo là-bas. Allez, sortie à 1000 mètres, c'est-à-dire 1 km, sortie numéro 12, je vais un peu vite, je vais freiner, donc je ne mets pas le clignotant parce un kilomètre, il y a quand même pas mal de, de distance. Derrière, les gens me dépassent, pas de souci. Et on sent bien la fin des vacances. Allez, la sortie est à droite, rétro, clignotant, on lâche déjà l'accélérateur. Donc je vois un panneau 90, je suis à 105 pour l'instant, derrière ça colle pas. Allez, on commence à freiner, derrière c'est bon. Ok, quatrième déjà et je lâche l'embrayage donc il nous faut évidemment une bonne utilisation du frein moteur ici 50 km h je refreine en surveillant derrière, troisième au panneau c'est bon je suis arrivé un peu vite là. donc vous voyez on a un gros problème quand on est lancé comme ça sur ce type de route et j'y ai pas échappé hein, j'arrive un peu vite c'est de garder en fait ce, cet accélérateur souvent ça devient très difficile de se remettre à une vitesse lente entre guillemets parce que je parle de 50 au lieu de, des 110 que j'avais actuellement, ça devient difficile de se réhabituer à cette allure-là. Donc étant donné que je sors là, euh, ben, je vais aller mettre... Euh, je vais payer par carte bleue. Donc je vais aller mettre mon ticket. Vous voyez, derrière, j'ai personne. Donc carte bleue, je vois bien que c'est la deuxième à gauche. Et là, je dois faire attention parce que même s'ils ont incédé le passage, vous voyez, je jette quand même un œil à l'ongle mort. OK. Allez, arrivé ici, je surveille derrière moi. OK. Je freine seconde. On va ouvrir la fenêtre. On va aller chercher le ticket. Et comme je vous disais tout à l'heure, je ne vais pas fixer complètement la borne de gauche, mais plutôt là-bas au fond, le panneau qui m'annonce un giratoire. Donc, le ticket, c'est simple. Vous avez un sens. Hop. Payer, bah, c'est mieux. OK. Allez, on est reparti. On va prendre la voie de droite, puisque le télépéage, ben, je ne l'ai pas. Je prends rarement l'autoroute, d'ailleurs. Je vise de nouveau le panneau bleu. Là, je suis arrivé en première pour être à l'aise. J'ai pris le ticket. Et on est reparti. Allez, donc je fais attention ici autour de moi, parce que je vais prendre la voie de gauche. Voilà, je refais un angle mort. Les contrôles, qu'on soit bien d'accord, les contrôles c'est vraiment euh, les faire une fois minimum, enfin deux fois même. Dans ce genre de situation, il vaut mieux vraiment deux fois qu'une. Hein. Ça va trop vite. À partir du moment où j'ai plus de vitesse, je dois vraiment vérifier plusieurs fois. Sortir d'un stationnement, un angle mort, pourquoi pas. Mais plus je suis dans des situations où ça va vite, plus il faut contrôler en fait. Hein. Ça peut vous paraître évident. Mais c'est normal, ça fait vraiment partie de la sécurité. Allez, donc j'ai pas pris l'autoroute à l'envers, c'est plutôt rassurant. Je blague évidemment. Et là, de suite, on voit de nouveau le CD le passage. Donc je pensais qu'il y aurait vraiment du monde hein, entre midi et 13h. Et en fait, je suis plutôt déçu. Donc j'ai un CD le passage. Oh, il y a toujours personne. Quoi. Allez, trois coups d'œil dans le rétro, un angle mort à gauche, et on y va. Donc je lance, je suis en quatrième, à 100. Et je mets ma 5 je redépasse ici donc de nouveau de rétro un petit angle mort et j'y vais allez on revient sur la file de droite Donc c'est une aire autoroutière, catégorie de panneaux bleus. Je vais aller à droite, les deux rétros, le clignotant. J'ai bien lâché l'accélérateur. 90 au panneau. Coup d'œil derrière, je freine déjà. Je freine parce qu'ils sont très loin. Quatrième au panneau. 70, je freine un peu plus. 50, euh, 70, pardon, troisième au panneau. 50, il est là. Ok, je freine encore derrière, c'est bon. Euh, parking voiture à droite, donc les deux rétro, le clignotant. Ok, bon là, il n'y a, a pas de piéton Bon, les gens, je suis vraiment désolé, du coup, euh, ma carte mémoire est saturée donc je termine du coup euh, cette vidéo avec quelques mots j'espère vous avoir apporté quelque chose encore une fois pensez voilà si on résume en deux mots qu'avant de m'insérer je vais essayer d'accélérer sans pour autant oublier que je ne suis pas prioritaire et pensez bien aussi que du coup quand vous allez sortir, il faudra freiner fort dans la voie. Donc n'hésitez pas à bien utiliser vos rétroviseurs. Voilà, pensez bien que votre freinage sur les voies de décélération se font en fonction de ce que vous avez derrière vous. Si je suis suivi de près, tant pis, je freinerai plus fort dans la voie. A plus les gens